Le titre est indispensable et doit correspondre au sujet traité. Il doit être assez court et expressif, c'est-à-dire que l'on doit tout de suite comprendre de quoi parle la carte ou le croquis. Le plus simple est souvent de reprendre l'intitulé du sujet. Le titre doit donc correspondre à ce qui est représenté sur le croquis. En histoire, il contient souvent la date, comme ici la ville de Nantes en 1764, ou encore la période du phénomène étudié. Ici les guerres de religion en France entre 1562 et 1576. En géographie, il est fréquent de nommer l'espace étudié. Ici, la carte traite du centre-ville de Los Angeles, alors que cette seconde carte porte, elle, sur l'agglomération de Los Angeles dans son ensemble.